the tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she cries with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case, it's reaching for Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Frémain Merlebac. Nous sommes ouverts depuis avril 2015. Nous sommes cinq bibliothécaires à travailler à la médiathèque. n'est pas là, David n'est pas là. Et nous organisons tout au long de l'année de nombreuses animations et d'autres événements.